Bonjour les amis, c'est Yushka, bienvenue sur ma chaîne, le tarot des 5 soleils. Eh bien, nous allons voir euh, dans cette vidéo, donc, le décryptage du tarot de Marseille. Hein? On va voir un peu ce que nous nous dit Nostradamus euh, concernant le mois d'août, donc le mois du lion, un petit peu plus large, parce que qu'il faut voir large. Donc, dans le contexte de l'année 2018, nous sommes aujourd'hui, donc, le 27 août 2018. Et, et bien, on va voir ça. Alors, oui, on regarde chaque mois, donc, une, une carte qui correspond au mois. Et on regarde, donc, ce. on décrypte hein, ensemble euh, l'actualité, donc, par le tarot de Marseille, où je vous ai dit que le tarot de Marseille, naturellement, hein, il était pour moi construit par Nostradamus. Et donc, on va voir la fameuse carte, là. Vous voyez, c'est celle-ci, la fameuse carte, qui s'appelle l'ermite. L'ermite. Bien. Alors, c'était un petit coup d'œil sur cette carte l'ermite. Pouf, pouf. Donc, et on voit ça, tranquille, tranquille, on voit déjà la carte, disons correctement, c'est un vieillard. Bon, on voit qu'il y a un manteau qui, qui tombe dessous le bras, il a une lanterne en haut, il tient un bâton, il tient un bâton à la main. Ça nous rappelle un pèlerin, ça nous, va nous rappeler des tas de choses. Voilà, ça nous fait ça nous rappelle aussi ce fameux bâton hein, qui a été const, qui a été euh, fait donné, disons euh, créé entre deux mondes. Et vraiment, c'est un bâton qui est tout à fait exceptionnel et donc vous le connaissez beaucoup disons par rapport au bâton de Moïse, un coup il était serpent, il était capable d'avaler tous les serpents des autres magiciens, les sorciers, donc dans la pyramide, et donc ben, Moïse comme Abraham, donc il est sorti vainqueur donc de cette, cette étape, Hein euh, avec ce, ce bâton, naturellement, c'est un, un appui. Si on dit que a été créé entre deux mondes, il faut comprendre que donc il y a un côté, disons, qui, qui nous échappe. Hein Qu'est-ce qui peut être construit entre deux mondes euh, Ça paraît tout à fait incroyable. Où j'ai une chose qui a été construite, en deux, créée entre deux mondes, figurez-vous, c'est euh, le fameux euh, bélier, les cornes du bélier-chien. Hein, qui ce fameux bélier qui s'est entremêlé avec euh, dans l'histoire d'Abraham hein, quand il a sacrifié son fils Israël donc vous voyez donc là on voit deux choses quelque part qui ne font pas partie de notre monde qu'on ne peut pas vraiment expliquer parce qu'il faut être euh, euh, faut rentrer disons dans des secrets euh, immenses mais par contre, on peut, on pourra comprendre certaines choses, euh, surtout disons que c'est notre actualité. Donc, euh, on ne peut parler d'une chose là, que lorsque naturellement on a plongé hein, dans, ce, dans, dans un élément, ça s'appelle donc l'expérience. Donc là, quelque part, on nous parle d'une expérience de vie, pour nous hein, personnellement, dans ce signe du Bélier, qui est tout à fait inédite et quelque part était inscrite euh, donc euh, depuis quelque part la nuit des temps euh, l'entre-deux mondes alors à savoir qu'il y a deux choses qui sont quand même assez incroyables hein, concernant on va dire euh, là, euh, le, le le bélier sacrifice des actes donc euh, sacrifice du premier-né alors le premier-né euh, c'est il faut savoir qu'Abraham il a eu deux épouses Hein, euh, mais ça, on en parlera. Sarah était donc mis au monde euh, son premier-né, hein, euh, et donc ça, ça donnait la lignée donc, du peuple hébreu. Euh, Abraham a eu euh, une autre épouse, c'était la fille de Pharaon, C'était pas n'importe qui Hein, cette fameuse euh, femme qu'on parle, donc qui a eu, euh, disons, la servante, et donc qui a eu, euh, disons, euh, euh, un, un enfant aussi, enfin plusieurs même, euh, avec Abraham, et ben lui, son premier-né, il a eu un premier-né aussi avec elle. Nous, on, parle, on va parler ici naturellement du premier-né, qui concerne, disons, la lignée de, de Sarah, donc, euh, mais pas vraiment, vraiment. Là, je vous le montre juste, euh, juste comme ça. Pourquoi je vous dis ça C'est parce que c'est le sacrifice des premiers-nés. Il faut savoir aussi qu'Abraham, je vais revenir un petit peu devant le tableau, il faut savoir qu'Abraham, je vous savez, on est dans l'actualité ou en ce moment, hein, euh, je, on, on est en plein dans l'actualité, dans cette actualité de Nostradamus et dans la nôtre en même temps. On peut lire vraiment un livre ouvert, c'est tout à fait incroyable. Là on nous parle, euh, en, en parlant des signes des feux que je vais vous démontrer, donc euh, d'Abraham qui est lui a failli être sacrifié, enfin il s'est passé Mimrod, qui était disons le roi de l'époque et tout de Babylone et tout avec euh, son père il y a eu une histoire incroyable avec son père qui était euh, un, un, un, un, un ministre, hein. je ne sais pas ce si qu'il était exactement mais c'était un bras droit euh, euh, donc dans, dans, dans cette société là et tout, il faut comprendre qu'Abraham il, il était vraiment d'une très très grande famille, il était vraiment dans la cour du roi Hein? d'accord, babylonienne, donc Babylone, hein? là on parle d'Abraham hein? lui, euh, Nimrod a vu par les astrologues qu'un enfant était né, vous voyez un enfant qu'elle allait le destituer et les astrologues naturellement disent "Bah voilà, euh, je vous la fais courte hein, l'histoire, voilà euh, c'est le fils euh, d'Era, c'est euh, oui, donc Era, ou, je ne me souviens plus excusez-moi, là ne comptez pas sur moi, là j'ai un, un creux, mais enfin bref, euh, qu'il y avait donc le fameux ministre, euh, il avait un, un fils, c'était Abraham. Et bien à partir de ce moment-là, il allait décréter vraiment euh, le, le, le, le, le, le massacre. Donc des enfants, c'était vraiment euh, tout à fait inévitable. Cette histoire, elle se répète, vous la connaissez certainement avec Jésus, Jésus-Christ, donc, qui, euh, au temps d'Hérode, quand il est né, Ram, c'était aussi à nouveau le massacre, premier-né. Vous voyez, euh, le, le sacrifice d'Isaac, premier-né donc, d'Abraham. De, de, Ensuite, il y a eu aussi Moïse, mais Moïse sauvé des eaux, Ram, premier-né. Tous les personnages que vous, je vous dis, euh, là, que je, dont je vous parle en ce moment, sont liés quelque part, hein, aux épreuves, aux plaies, euh, aux décrets hein, que le, donc, le, le, le peuple, nous, sur Terre, disons, euh, avant, et disons, dans notre euh, civilisation, nous avons donc euh, euh, subi. Alors, on est là, en train de courir, ou pas, enfin bref, cacher nos gosses, etc., etc., c'est bizarre, hein il y avait, enfin, bref, il y avait des tas de choses comme ça et tout et donc on parlait énormément naturellement euh, de, de choses tout à fait sataniques, de diables, de, de, dans l'expression euh, disons euh, mais vraiment sorcellerie noire, noire, noire. à l'époque, l'Égypte donc, Pharaon, et toute cette, euh, c'était vraiment euh, l'idéologie vraiment du, de la sorcellerie. Il faisait mais, des choses, mais des choses complètement hallucinantes, hallucinantes. C'est une science, la sorcellerie, il faut comprendre une chose, que c'est une science qui, dans le sens où elle est utilisée, disons à mauvais escient, ça c'est difficile de faire comprendre ça parce qu'il y a beaucoup de choses, disons, à comprendre comme mesure, mais je vais essayer de vous la faire très très courte de façon à ce que vous puissiez prendre les plans. Hein? D'accord Comme ça, il n'y aura pas de, de, de, de vadrouille. En haut, en haut, partout, omniprésent, il y a Dieu. Voilà. Partout, partout, partout. Lui, il n'a pas de concurrence. Il n'y a que lui. Il est unique, il est partout, il englobe tout, il est en nous. Tout est, disons, expression, disons, de sa volonté de vie, de donner la vie et de faire marcher son système. Je la fais courte, hein, excusez-moi, hein. on ne va pas rentrer là-dedans. Après, il y a eu les anges, vous savez, dont les anges déchus. Mais ces anges-là, qui soient, disons, bons, cette science qu'ils ont reçue, les anges, il y en a qui l'ont utilisé à mauvais escient, Baf, c'est le côté sombre, et il y en a qui l'ont utilisé à, à bonne science, ce sont, disons, le côté lumineux, disons, de cette science-là. C'est comme un, euh, une bombe, imaginez, une, une bombe, il y a, y a euh, disons, il y a un côté, il y a deux personnages, il y a ceux qui euh, savent faire sauter, enfin, qui veulent faire, apporter la mort, et il y a ceux qui déminent, qui enlèvent, disons, la charge, et qui peuvent déminer. Vous voyez Mais il faut connaître le système, disons, de la même façon, hein voilà. Alors après, on appelle ça la façon, disons, de euh, dégoupiller le truc, ou de l'enclencher. Mais il faut connaître cette science, hein voilà. Et donc là, là, il y a le côté noir, sorcier, il y a le côté blanc, lumineux, donc, il... Le côté noir est alimenté par tout ce qui est colère, tout ce qui est euh, haine, tout ce qui est euh, tous les mots vilains, disons, qu'on dit sur l'autre, etc., ou sur l'autre peuple, etc., ou d'autres choses comme ça, ou de mettre tout le monde dans le même tas et tout. Si, à l'époque de Noé, on nous avait mis tout le monde dans le même tas, il n'y aurait pas de civilisation à l'heure actuelle, le monde, il aurait été carrément détruit, je ne serais pas là pour vous raconter quoi que ce soit. Donc il y a toujours, disons, ce monde a été enclenché justement pour euh, donner l'occasion à des âmes qui sont égarées, génération, disons, incarnation après incarnation, la possibilité, disons, euh, d'être lumineuse, de dire quelque chose, de faire quelque chose, disons, de leur vie, de réparer certaines étincelles de vie partout, naturellement, parce qu'à chaque fois, c'est un rattrapage, c'est comme quand on va à l'école. Euh, bon, dans cette matière-là, tu as t'étais un peu faible Bon, bah ben tu reviens pour exploiter, disons, euh, ce truc-là. Vous voyez, c'est très simple, quelque part, si on le remet à des choses qui sont simples et qu'on comprend. Euh, la cabane, qu'est-ce que c'est C'est une université, c'est une, une grande université, c'est-à-dire euh, d'instruction qui nous raconte, disons, comment on peut utiliser notre monde, le faire fonctionner, que ce soit en haut, en bas, de tous les côtés. Ce, ça s'appelle cabale, donc, mais je ferai une, une, vraiment un, un truc très, très simple, juste pour vous expliquer ça. Après, c'est le coup des démineurs. Il y en a qui utilisent le truc pour poser des bombes, et il y en a d'autres qui connaissent le truc et qui vont déminer. Vous voyez ce que je veux dire Et pourtant, ça s'appelle pareil c'est la même école, les deux sont allés quelque part à la même école, mais ils en ont fait quelque chose d'autre, l'un et l'autre. Je vous parle de ça parce que c'est très important. Premièrement, il faut maintenant apprendre à reconnaître les mots, à ne pas leur donner, disons, le sens que vous avez envie de donner. Mais par contre, laissez les choses courir, vous ne pouvez pas réformer le monde. Déjà, on a assez de boulot, nous, personnellement, pour essayer, disons, de se remettre droit dans nos bottes et d'être quelque part un, un, un, un récipient, hein? ouais, un réceptacle de bonnes énergies. Mais pour avoir les bonnes énergies, naturellement, il faut pas euh, faire de son récipient de quelque chose de sale avec plein de choses mauvaises, dedans parce qu'après il est plein de plein saletés et on peut il faut le vider ces ces trucs là pour le vider il faut faire un petit peu de calme à l'intérieur il faut mettre de la lumière dans notre corps et se, avoir une certaine distance avec les informations nous allons être coupés de certaines informations euh, je, je l'ai vu, vous voyez aussi euh, du de, de côté de YouTube, c'est-à-dire il euh, y a des gens, il y a des tas de gens disons, boum, ben, ben, ils sont coupés, leur chaîne elle saute pour des raisons ou pour, des autres, ou pour une autre, et tout, etc., etc. On vous donne l'information qu'on veut et celle-là après elle fuit de tous les côtés et on est inondé, disons, de ce qu'ils veulent bien nous donner si naturellement on reste, disons, à se... à fixer notre attention que sur une information, une source d'information. Il faut savoir qu'en France, les informations ne rentrent pas en France hein, par les médias. Ça, c'est pas possible. C'est vraiment euh, cerné, c'est hyper contrôlé. Donc, euh, la seule chose hein, qu'on puisse faire, hein, disons, c'est euh, de se renseigner, de disons, de, de prendre. Euh, des choses, disons, dans d'autres pays. Voilà. Même si vous ne parlez pas anglais, par exemple, il y a des tas de pays, malgré tout, qui sont francophones, hein, mes amis, et qui peuvent donner naturellement euh, des informations ben, euh, sur telle avancée, sur ce que, ce qui, même sur ce qui se passe en France. Il y a des tas de francophones dans le monde, hein, voilà. Donc, on n'est pas limité non plus à ces informations, disons, qui nous viennent exclusivement, disons, par une seule source. Et ça, c'est tout à fait dirigé. Hein? Euh, là, on a parlé de loi. La, euh, le, le mois passé, avec la, la, la justice, hein? il y a eu naturellement des votes, hein? des décrets qui sont arrivés, plein, plein, plein. Alors, ma foi, je vous invite à les regarder, vous ne serez pas déçus, ça concerne également euh, des choses qui sont mises en place, disons, euh, pour Internet, euh, la, la façon que vous avez aussi de communiquer, vous allez, euh, on peut même se retourner contre vous, si vous êtes plusieurs, même indépendants, disons, pour se parce que vous n'aimez pas une personne, et vous dites, ouais, et puis vous, vous donnez, donc, je vous avertis, des mots, un petit peu, hmm. Euh, pas très propre. Vous voyez ce que je veux dire Eh bien, faut savoir qu'à partir du moment où on comptabilise tant de mots contre cette personne, euh, les d'après ce que j'ai vu, mais renseignez-vous, hein, je suis pas là non plus, il faut que vous vous, vous, vous, vous regardiez par vous-même et que vous compreniez aussi par vous-même. <rire> Eh bien, là, vous, le, le, la loi, donc, peut se retourner contre vous en diffamation, et voire couper également, euh, je crois, euh, vos comptes. Regardez personnellement, voilà, je vous informe par exemple d'un truc comme ça. Il y en a d'autres, hein, euh, de lois qui sont passées et tout. Par exemple, euh, aussi pour euh, l'habitat. Eh une personne, disons, qui, pendant un an, elle a un local, elle ne le loue pas, il peut être... Euh, comme on dit, euh, pris euh, par l'État de pendant deux ans, je crois, pour pouvoir euh, loger euh, des sans-abri ou alors euh, les réfugiés ou quoi que ce soit. Ce qui ne manquera pas naturellement, de mettre de, de l'huile sur le feu, de l'huile sur le feu. Retenez bien ce mot, parce que c'est exactement, disons, le thème de, de ce mois d'août et de ce mois de Lyon et de ce qui couvre Également, disons, dans ce, de ce qui est prévu, c'est de mettre de l'huile sur le feu. Voilà. Alors, maintenant que vous avez vu un petit peu tout ça, je vous ai parlé, disons, de, euh, de la justice, disons, euh, en cancer, le mois passé. Et là, on va passer on va passer à l'ermite hein, du euh, du mois de Lyon. Alors, entre le... Il euh, y a une phrase que j'ai entendue, c'était tout à fait... C'est tout à fait ça. Et c'est tout à fait ça. Donc je ne sais plus qui c'est qui l'a dit. Oh, j'appréciais même pas tellement vraiment son discours parce qu'il était, en plus de ça, hein. il s'était assez dirigé malgré tout. Hein. Euh, une phrase sur dix, boum, il y avait quelque chose de très ciblé. Et si on mettait, par exemple, sur son heure et demie, où il discutait, où il disait plein de choses intéressantes, je me souviens maintenant, mais plus son nom, Et eh bien, euh, on, on, on pouvait mettre côte à côte, on pouvait empiler quelque part, c'est un peu comme des phrases subliminales, il y a des images subliminales, mais il y a des phrases subliminales, et à la fin de son discours, à la limite, il y a quelque part comme une colère, une noël, tu t'es veillé sur un truc qui n'est même pas le sujet, disons, de sa conférence. Vous voyez comme c'est tordu. Hein. C'est très tordu. Moi, je suis très attentive à ça. Voilà. Donc, ça me, ça me, ça me, ça me pète aux oreilles, comme ça me pète aux yeux. comme euh, C'est une habitude, hein. Voilà, c'est tout. Hein. Ça ne veut pas dire que je suis parano. Ça veut dire simplement que j'ai éduqué mon esprit. Je suis très tranquille quand j'écoute les choses. Et puis tout d'un coup, ça avec ding, ding, ding, ding, ding, voilà comment ça fait. C'est éduquer son esprit, disons, pour mettre des petites alarmes, puis à la fin, vous laissez, puis vous dites, « Ah, oh, celui-là, il a eu un discours quelque part manipulateur. » Alors, euh, il faut faire attention à ça, il faut faire attention, il faut faire attention à tout en ce moment, de toutes les façons, dans le sens où ne buvez pas les paroles comme du petit lait, les miennes y compris, les miennes y compris, ne me croyez pas, voilà, quelque part, mettez-moi, euh, c'est-à-dire en, en, en stand-by, allez vérifier par vous-même, c'est ce que je vous dis c'est ce que je vous dis hein, à chaque fois. Moi, je vous donne des informations. On déploie quelque part ici, disons, euh, le décryptage de l'actualité par Nostradamus. Nostradamus, naturellement, nous avez des prophéties qui sont vraiment euh, un peu spéciales. Et donc, ça, ce sont ces, ces cartes. Et nous allons voir maintenant. Alors, regardez voir un petit peu. Déjà, ce qu'il faut repérer c'est que le signe du lion, c'est un signe de feu, d'accord Dans une saison de feu, on est d'accord Sa lettre, là, qui peut lui correspondre, c'est le fameux « ch ». Voilà, la lettre de feu, hein, de l'élément feu. Or, maintenant, nous allons remarquer qu'il est en maison 5, on est bien d'accord hein? Et que la maison 5, si on regarde le nombre 5, ça nous fait penser naturellement au numéro donc qui est attribué au bélier, qui est le premier signe de feu, et donc son chiffre c'est un 5, là il est à le 5, d'accord Bon. Et ce fameux, chien donc, euh, Bélier, il est représenté par Nostradamus en étant le pape. Mes amis, quel était le premier nom du pape Le premier nom du pape, c'était Simon. Mais on, en français, on dit Simon, mais normalement c'est Shibon. Voilà, d'accord Sh. Donc... On voit qu'il récupère cette fameuse lettre, donc du « ch ». On va pas plus loin, d'accord Son, euh, il est pape. Donc, il est bélier, feu. C'est un une, une, un chiffre 5. Attendez, voir. je me reprends. Je me reprends parce que, vous savez, euh, déjà, pour le mettre déjà sur le tableau, faut que je sois bien claire dans ma tête, mais après, comme vous avez vu un petit peu, à chaque fois que je vous fais des plans pas possibles, là, je dis, oh là là, hein, et vous vous rendez compte, un peu pour euh, tarot, hein, je suis tarologue, <rire> et c'est ça être tarologue, hein, c'est pas euh, juste dire je sens, hein, c'est vraiment connaître, euh, euh, disons, le langage, hein, du tarot, hein, c'est pas superficiel, cette euh, science, hein? bien, alors, là, qu'est-ce qu'il a dit Jésus-Christ en s'adressant à Simon le pêcheur, pêcheur, pêcheur, le pêcheur, pas celui qui a pêché là quelque part, mais on peut dire à double sens. Parce qu'en français, c'est très drôle, je peux vous garantir que cette langue, elle est en répercussion quand on écoute comme ça beaucoup, beaucoup, beaucoup avec les écrits, hein euh, mais ça aussi je vous en parlerai dans une autre vidéo parce qu'on euh, ne peut pas tout faire sur, sur une donc je reste là et eh bien ce fameux pape le premier qui s'appelle Simon, donc, et eh bien Jésus lui a dit sur cette pierre Ch Simon tu es pierre et sur cette pierre donc je bâtirai mon église bâtir construire, monter édifié on est d'accord, édifice, sachant que je vous avais montré que le pape avait, donc ça, ça représente, disons, la papauté dans le monde, naturellement, hein, et je vous avais montré que, euh, dans une vidéo, que les deux petits bonhommes, là, représentaient un Benoît XVI et un, donc, le pape François. Le pape François, pourquoi Parce que, euh, ici, il a une calotte noire, une capuche noire, et donc, ça fait partie des ordres des jésuites. Vous me suivez Jésuites, édifice, bâtir. Bon, d'accord. Attention, je ne suis pas en train de massacrer, euh, disons, euh, euh, le... Euh, de, de, euh, une, une, une communauté ou quoi que ce soit. J'essaie de décrypter simplement qu'est-ce qu'il a voulu nous dire Nostradamus à travers tous ces indices. Hein? Vous comprenez, c'est complètement différent ça. On a des milliers d'informations et il donne indice, indice, indice. Et avec tous ces indices, on va commencer à raconter une histoire. Vous avez vu qu'avec, euh, je ne sais pas si vous avez regardé, disons, des trucs scientifiques ou quoi, etc., etc., ils ont un mur et ils les relient entre eux, etc., et ils vont fouiller à chaque fois dedans. C'est comme ça qu'il faut faire, sinon vous ne comprenez pas. Ça ne veut pas dire, disons, qu'ils stigmatisent euh, une entreprise parce qu'il regarde disons ce que ça veut dire cet indice dans cette entreprise, il faut prendre du recul, il ne faut pas prendre le bouillon je, vous dis, je dis ça parce que naturellement, je n'ai pas du tout envie de choquer, disons des gens qui sont, qui appartiennent à l'église catholique et chrétienne pas du tout, j'essaye de comprendre disons tout ce qu'il est en train de nous dire là, hein, d'accord à travers toutes ces cartes bien, regardez ça donc, il prend des repères. Donc, Nostradamus, dans le temps, quelque part, a vu qu'à une époque, deux personnages se passeraient la main, dont l'un serait jésuite. Boum Il nous fait comme ça, jésuite, clac vous, vous comprenez Boum Mets-le-toi mets dans la tête. « Bâtir, bâtisseur, d'accord. Simon, d'accord, on a compris. » On a compris aussi que, naturellement, Jésus, il est, il est mort, crucifié, droit. Eh bien, comment il est mort, Pierre Je vous le donne en mille. Il a demandé à avoir, la crucifié, donc la tête en bas. Vous voyez Alors, voilà, lui, il a la tête en bas, en bas, en bas. Il a été euh, euh, sacrifié, donc, euh, crucifié donc à l'envers, hein et hein? eh bien, il pendu, ça vous rappelle rien, ça pendu, bien, alors, il faudrait que je vous fasse quand même un rappel tout de suite, alors, là, on va aller, donc, sur le chiffre 4, la quatrième carte qui s'appelle l'empereur, hein? l'empereur, là, je suis toujours dans le premier signe avec le bélier, avec le, le, le 5 déjà, et qu'on a vu, c'était le pape, et maintenant on va voir le 4, et bien le 4, figurez-vous que c'est la planète Mars, et qu'on ne me dise rien d'autre, parce que je vais vous dire franchement, là, je vous dis franchement, que je suis la seule experte dans le tarot, Hein j'ai demandé, j'ai fait beaucoup de demandes, à droite, à gauche, que ce soit dans les maisons d'édition, que ce soit même au conservatoire de Tarot, que ce soit... Des... Vous ne pouvez pas vous imaginer toutes les démarches que j'ai faites pour savoir s'il y en avait d'autres personnes. On m'a claqué la porte et tout. Les maisons d'édition m'ont dit comme ça, « Non, copain que euh, j'avais... Hein, » C'est même pas la peine d'y penser parce que de toutes les façons, on vend trop bien des... Il y a encore un mystère de dévoiler. Donc toi, avec tout ton truc, là, on, on se tire l'expression, une balle dans le pied, voilà ce qu'il m'a dit, fais ton chemin tout seul, ça ne nous intéresse pas, parce que oui, c'est vrai, on reçoit toujours les mêmes choses, et la vérité, en réalité, les choses qui sont posées, hein, elles n'aboutissent pas, parce qu'on a quelque part, disons, un timing commercial à mettre en place, et les, les choses qui sont, disons, qui marchent, qui fonctionnent, et eh bien le monde n'en veut pas, parce que c'est bien, disons, de marcher toujours sur les mêmes euh, enseignements qui sont erronés, de sa bouche, hein, je l'ai eu, de sa bouche. Bien, alors, c'est pour ça que moi je vous dis sincèrement, c'est pas la peine de remettre mon enseignement en question, oui, les autres livres, euh, je, peux vous, je vous affirme, Qu'à moi qui est dans le monde, la même personne que moi quelque part, qui est exactement, disons, qui soit exactement dans la même situation, je ne connais personne qui soit expert en tarot. Point à la ligne. Alors ne me mettez pas en doute que ça c'est peut-être telle planète ou peut-être... Non, ce que je vous dis c'est vrai. C'est posé, c'est comme ça, à un moment donné, pour faire, disons, pour construire quelque chose, et eh ben, c'est la vis qu'il faut aller avec telle chose, tel plan, telle mesure, etc., etc. Ils sont tous numérotés, on le sait bien, pour monter quelque chose, c'est vraiment implacable. Il y a une construction de base qui existe et on peut faire monter les choses aussi, disons, euh, euh, par rapport à ça. Alors, on va passer maintenant, parce que je, je, je vous dis, euh, je, de, par rapport, disons, aux petits mots que je reçois, ou parfois, certains commentaires, mais enfin, les commentaires, ils sont quand même jolis. c'est surtout, disons, euh, sur, sur, sur, dans, mon, euh, comment ça s'appelle, par, par, par les mails, quand, voilà. Non, non, non, il n'y a, a rien à faire, croyez-moi, je, je pense être la seule euh, euh, personne, disons, qui peut être experte dans le tarot. C'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Il euh, faut dire les choses parfois, hein, il ne faut pas goûter autour. Hein. Voilà, si tu es capable de le démontrer, alors tu peux le dire, c'est tout. Alors regardez, donc je dis que l'empereur, c'est la planète Mars. Et donc la planète Mars, naturellement, c'est le combat, le combat, disons, d'une construction, disons, de monter un hein, édifice, la fameuse pierre de l'édifice. Vous savez, des francs-maçons alors là, on a Jésus d'un côté, là, on a la pierre d'édifice de l'autre côté avec la construction, donc, de la planète Mars. Sachant qu'il faut savoir une chose, hein, c'est qu'en ce moment, Uranus va remonter à nouveau en Mars. Euh, donc, euh, Uranus euh, va remonter, excusez-moi, en bélier, hein, je vous avais fait une vidéo, donc, il va y avoir un feu de ce côté-là. Il y a une précipitation, il y a une précipitation parce que je vous dis que cette année, hein, 2018, ce n'est pas une année ordinaire, du tout, du tout, du tout, là on est en train de récupérer quelque chose, disons, qui a été euh, quelque chose planifié quelque part, disons, depuis la nuit des temps, vous voyez, hein, vous vous rendez compte ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle, donc euh, évidemment qu que, que ça va être dur, c'est ce que je vous dis, évidemment que ça va être dur, mais quelque part, on a une, il y a un, un, une pluie en ce moment de miséricorde pour récupérer, on parle de Jésus-Christ là, mais c'est dans toutes les, les quelque part, euh, dans les religions, c'est enfin disons spiritualité. Avoir de la bonne volonté, avoir de la bonne volonté de s'en sortir, d'être propre hein, dans notre vie, hein, de ne pas se laisser enfoncer. Éloignez-vous de la colère, mes amis, ça fait longtemps que je vous le dis, éloignez-vous de la colère hein, parce que le diable se nourrit de colère, se nourrit de frustration. Il faut être fort, il faut être combatif, hein, mais il faut certainement pas utiliser des armes qui les nourrissent, vous voyez, c'est un truc, ça ne faut pas leur donner à bouffer, enfin, hein. alors chanter, vous allez nourrir de belles énergies, Danser, vous allez nourrir de belles énergies, vous, je vais remettre ça disons dans une classe, quand il y a un perturbateur, hein, qui est dans une classe, il dérange tout le monde, bon, ah, il y a des élèves qui sont studieux, et puis voilà, et, ok, bon, et puis le perturbateur, automatiquement, il va entraîner un autre perturbateur, et encore un autre perturbateur. À la fin, il n'y a plus personne qui, qui arrive à étudier, pourquoi Parce qu'il y a sans arrêt, disons, un remue-ménage, on ne sait même plus à la fin, comment ça commencé et le Pire, le pire, c'est quand souvent la personne, ça je suis sûr que vous l'avez déjà vécu, alors moi je l'ai vécu je ne sais pas trop combien de fois, la personne qui a balancé le bazar au départ, qui a vraiment su me faire monter la sauce et tout, et eh ben, c'est le petit là, à la limite, qui est tout sage, qui n'a rien fait, qui n'a rien dit. On est d'accord On ne sait plus d'où ça vient par contre, si vous vous calmez, si le monde quelque part se calme, parce que là, ça va, ça, va, ça va remuer. Je vous dis tout de suite, ça va remuer. Alors, dans la jeunesse, il va y avoir beaucoup donc, de soulèvements. Il va y avoir des risques de feu et des risques d'inondation également. Voilà. Euh, donc, euh, c'est pour ça que je vous dis qu'il euh, faut faire attention parce que quelque part toutes les manifestations, <rire> moi je dis qu'il vaudrait presque les faire assises, de façon à ce que si un perturbateur, ben, on le voit, hein, il est debout. <rire> je vous dis franchement, parce que là les gens, ils ne sont pas contents du tout pour l'histoire des premiers-nés. Chaque, chaque, chaque, chaque. Vous voyez, enfin, c'est une parabole. Ce n'est pas une parabole, il ne faut pas croire. Les choses ont également existé, mais on prend... Hein, euh, donc euh, ces, ces ces événements, disons, pour pouvoir les remettre hein, à la source du jour. Et pourquoi je vous dis ça Eh bien, tout simplement parce que euh, donc euh, le deuxième signe donc de feu qui est euh, ju euh, donc euh, qui, qui porte le signe euh, le, le la, faut se calmer hein. ça il faut que ça commence par moi. Hein. Alors voilà ce lion. Ce fameux lion qui est ici et qui porte le chiffre 9. C'est un chiffre 2 multiplié par 2. Hein, c'est normal parce que lui, c'est un feu, feu dans une maison de feu. Ah, son double feu, feu, ça fait 18 et ça nous renvoie à un chiffre 18 qu'on connaît bien. Donc, c'est celui également du verso. On peut le comprendre comme ça sans aucun problème. Mais là, on va pas regarder ça tout de suite je vais regarder le fameux 5 qui est ici parce que c'est une maison 5. Ok, donc la maison 5 qui est donc la maison euh, du 9, là, hein, eh bien, euh, le chiffre 5 est également lié à, ben, à, à, à la planète de Jupiter parce que c'est la cinquième planète du système solaire. Donc, quelque part, quand on voit... Le 5, qui est associé quelque part au lion, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions On se dit, papa, mais alors, il est où Jupiter Mais Jupiter, il va bientôt rentrer, sortir quelque part de son trou, où il a nourri, nourri, réveillé toutes ces âmes qui étaient dans la tombe, endormies, quelque part, et même réveillées. Euh, des vieux dossiers, c'est pour ça qu'on voit euh, l'ermite avec la petite lanterne hein, qui regarde de tous les côtés, dans oh, les vieux dossiers et tout, tout ça, Jupiter, il est allé, il va déterrer tous ces trucs qui se trouvent en banque, et dans des histoires pas possibles, et on va remonter, mes amis, mais à des temps, là parce qu'on parle quelque part, je sais pas de Noé, je vous sais pas de Moïse, la création des trucs entre deux temps, etc., etc. Et là, petit à petit, vous allez ouvrir les yeux sur un plan phénoménal, hein, mais... Parce que vous ne pourrez pas faire autrement, de toutes les façons. Alors euh, c'est mieux que vous ouvriez les yeux parce que et que vous soyez réveillé par ce fameux Jupiter qui l'a boum, boum, boum. Et il a tapé quelque part du pied de toutes ses forces hein, dans le signe du scorpion hein, pendant un an, là, comme ça. Et là, il va partir maintenant chez lui. Jupiter va rentrer dans le Sagittaire. Sagittaire, Jupiter, c'est une planète de justice. De justice, Jupiter c'est une planète de justice, lui il veut les choses qui soient droites, hein, d'accord Donc il y a une question aussi de, de redonner, disons, à la justice tout son sens. Alors regardez, parce que j'avais oublié une petite phrase que je voulais vous dire... C'était le fameux, à l'introduction de ma vidéo, je vous avais parlé du gars qui disait des choses qui étaient très intelligentes, hein, très très fournies, avec des phrases subliminales qui revenaient euh, euh, toutes les trois minutes, clac, clac, clac, comme ça. Donc, et il disait à un moment donné, euh, le triomphe du droit est la défaite de la justice. Par contre, ça, ça m'a bien plu. Je crois que c'est, voilà. Euh, ça, ça m'a bien plu. Bah ben oui, c'est facile à dire, hein, triomphe du droit. C'est-à-dire texte de loi. Hein? Texte de loi. Donc je triomphe. J'ai décrété là comme donc c'est l'élite hein, qui décrète. J'ai décrété qu'il y aurait telle loi. Ah, oh, c'est pas juste. Oh ben c'est pas grave. Alors, la justice, elle a perdu. Voilà, vous comprenez l'histoire. Là, on a, il y a un renversement total de valeur. Total de valeur. Est-ce que vous vous imaginez que lorsqu'un homme et une femme se marient, ils disent qu'ils vont garder leurs enfants, disons, quelque part dans une éducation saine et intègre, ils se promettent ensemble c'est-à-dire que quelque part, la loi passe au-dessus de ce vœu euh, pieux, quelque part, qui unissent deux êtres pour engendrer une famille. Il y a un décret, là, qui vient du bas, du plus sombre, et qui dit ben, « bah non, toi, le couple, je te brise. Et moi, ton gosse, c'est mon gosse, et j'en fais ce que j'en veux. » C'est-à-dire qu'il n'y a même plus besoin de faire ce genre de vœux, alors, si je comprends bien. Puisque même ça, on va, si on va plus loin, même ça, ce sacrement, quand même, il est brisé, là. À la source, il est brisé. Avant même qu'il soit, disons que ce couple et des, des, des, des enfants, il est déjà brisé par le fait que moi, c'est moi qui ai donc euh, ton... Enfin bref, on, on, c c là c'est plus, donc ça devient des parents porteurs. Bah oui, hein, ni plus ni moins. Oui, c'est ça, des parents porteurs. Hein. Alors maintenant on va aller un petit peu plus loin puisqu'il faut maintenant regarder absolument. Alors vous avez compris, hein, Jupiter qui a bien réveillé les morts, qui sort du scorpion, il va aller chez lui hein, en novembre là. Euh, de ce côté, euh, dans, euh, pendant un an, donc, euh, chez lui. Donc, pendant un an, Jupiter, dans le Sagittaire, euh, je peux vous dire, ça va faire des flammes, sachant qu'Uranus, là, il retourne dans le feu, poum, poum, poum, poum, là, de l'air dans le feu, euh, vous voyez ce que ça peut faire, hein c'est quand même assez énorme. Donc là, tout ce qui était passé, pendant les sept ans passés, ça va être à vivre. Donc, quelque part, Hollande-Sarko vont être remis quelque part sur le marché par rapport, disons, peut-être avec ses décrets, parce que c'était déjà tout enclenché. Allez savoir. Hein, euh, ou, ou dans le pays, ou dans les accords. Bref. Alors, maintenant, je vais vous parler, donc, de, de ce fameux troisième signe. Là, je vais faire une petite... Euh, un petit zoom sur, sur ce signe. Regardez Alors, regardez un peu comment c'est foutu. Bien Alors, oh là là, vous savez, moi, avec le, mon, mon machin, le louche, le louche. Bien alors, le signe Sagittaire, qu'est-ce qu'on dit Oh, c'est un signe de religion, c'est un signe, euh, disons, qui dépasse les frontières, c'est un signe qui, est, qui peut, disons, euh, faire, disons, de, de, de grandes choses, c'est aussi, euh, euh, les, les, où on peut quelque part, où on peut remettre les pendules à l'air, mais à zéro, quelque part, c'est-à-dire... Euh, sur, sur, sur une chose, naturellement, c'est comme une espèce de, euh, quelque part, de mini-zodiaque, hein, on va dire ça comme ça, de mini-zodiaque. Hein. Donc, euh, sachant qu'il y a Jupiter, naturellement, donc, euh, qui va se trouver euh, en novembre, donc, dans, dans son propre signe. Eh bien, regardez un petit peu. Là, le bonhomme, euh, c'est un diable. Hein. Euh, Je peux vous affirmer que ces pieds-là, euh, C'est pas pour rien qu'on dit ça parce que euh, certains disons euh, démons euh, ne, ne, ont des pieds, ont des pieds de poule, ont des pieds bizarres, ont des pieds voilà griffus comme ça. Hein Donc là on parle vraiment, euh, euh, on parle vraiment du diable. On voit euh, que naturellement hein, il a les ailes noires, euh, pff, tout ce que vous voulez. Regardez un petit peu. Je, ces deux personnages-là, hein, qui sont accrochés comme ça, ensemble, reliés au monde. Alors, vous avez un côté fille, femelle, mâle et tout, on ne sait pas exactement ce que c'est, hein. Voilà, ben là, on parle également, vous voyez, ça, ce bonhomme qui est ni homme, ni femme, qui a des seins et tout. Là, on parle ni plus ni moins, disons, euh, de... Euh, la sexualité non différenciée, et également, disons, euh, euh, de toutes les expériences qu'on fait euh, sur, sur, sur les enfants. Euh, on parle aussi euh, du transhumanisme. Euh, voilà de quoi parle, disons, cette, cette, cette fameuse carte qui s'appelle... Euh, le diable, donc, euh, qui est le diable avec un double discours également, etc. Je dis, ça va être, tout va être, disons, à double sens. Hein. On, va vous faire, on va vous faire croire que les ténèbres, c'est de la lumière, et que la lumière, c'est des ténèbres. Hein? On va vous faire croire tout l'envers du truc avec des vraiment ce que je vous ai dit avec des images subliminales. C'est pour ça qu'on vous dit qu'en ce moment il y a beaucoup de gens qui vous disent faites très attention à la télévision et tout parce qu'il y a beaucoup d'images subliminales. Alors faites attention pour vos enfants. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Il y a des choses aussi qui sont à faire qui sont à la mesure de chacun c'est pas, c'est, vérifiez, regardez, accompagnez le ils sont vraiment en ce moment, je veux dire, la proie, ils sont vraiment convoités, ces enfants, ces jeunes enfants sont convoités, faites attention à vos enfants, c'est pas une blague ce que je vous dis, d'accord, bon, on voit qu'ici c'est la 15 e carte, et bien on a eu, effectivement, un coup avec le bélier, lui c'est un chiffre 5, d'accord, on a eu le deuxième coup avec le signe de Lion, du lion, sa maison, c'est la maison 5. Et là, maintenant, on a le troisième coup avec le diable, donc le jour, regardez, où la planète Jupiter sera dans ce signe. Il y aura des événements importants. Hein? donc euh, bah, quand la planète Jupiter arrive dans ce signe naturellement il faut qu'il y ait certaines autres circonstances astrales euh, configurations qui se produisent hein? et ben, il y aura des choses disons intéressantes, vraiment très très intéressantes à voir hein? on est d'accord bon, il faut savoir aussi que si on fait euh, on additionne les, les, les, la quinzième carte et ben ouais, quelque part on comprend que c'est Vraiment la concentration, donc, des trois cinq, trois fois cinq, quinze, quinzième carte. Donc, qui c'est la lettre, euh, c'est un, ça fait comme un rond, et c'est disons, c'est le sol on dit que c'est le secret, le secret, dans le secret, hein, là, dans tout le, c'est le plan, et là, le diable, quelque part, détient le secret de ce plan, voilà, qui s'établit petit à petit. Alors, là je vous parle toujours, alors vous voyez, de notre actualité, c'est maintenant que ça se passe toutes ces choses-là. Hmm? C'est maintenant que ça se passe toutes ces choses-là, je sais que c'est un petit peu long cette vidéo, mais si je ne prends pas le temps, disons, de vous expliquer euh, graduellement ces étapes, euh, vous allez être um, perdu, ou alors... Um, mais ça serait pas très intéressant à faire comme, comme vidéo. Voilà. Donc, alors, on avait dit que pour le signe du bélier, hein, vous voyez, ici c'était donc le pape, hein, donc le signe du bélier. Et regardez voir un peu le pape, donc il a été pendu à l'envers. Quel est son signe, donc, opposé, qui est juste en face de lui et eh bien, vous avez vu, c'est la douzième carte qui s'appelle le pendu. Il est à l'envers, voyez-vous, hein et, alors, vous dites, euh, c'est bizarre, euh, tiens, euh, le pendu, euh, regardez un petit peu ses jambes, là, comme elles sont, disons, croisées. Ça, c'est un signe, sait maçonnique. On voit que là, disons, avec l'empereur, la fameuse pierre de fondation de l'édifice et tout, a exactement la même position qu'ici. Donc, oui, c'est concordant, c'est logique, voilà. Et si vous voulez aller plus loin, voilà, vous avez... Euh, deux, euh, deux morceaux de, disons, d'arbres, de, là, comme ça, et ça représente. Euh, on va rentrer dans des choses, mais je vous le dis sans, sans, sans, sans expliquer. Vous allez taper euh, simplement Iram, Iram, euh, c'est pas Iram, hein, parce il euh, y, y en a, je, je vous garantis, euh, euh, <rire> ouais, ouais, qui, qui qui connaissent pas grand-chose, je ne dis pas, pour vous personnellement, euh, même des francs-maçons que j'ai dit, ben bah, euh, euh, certains francs-maçons que je connais, bah, ils ont même pas qu'ils c'était Hiram, alors qu'en définitive, c'était un personnage, euh, un clé qui sort, donc, euh, qui a fourni, disons, du bois de sel au roi Salomon pour construire, donc, euh, son temple, d'accord Le temple qui avait été dessiné par, euh, donc, par son père euh, David, le roi David. Vous voyez, un petit peu, donc là, il y a une réattribution, naturellement, et un renvoi, naturellement, à la construction du temple, donc, du roi Salomon. Donc, quelque part, je suis désolée, mais ça fait quand même plic-ploc, plic-ploc, plic-ploc, vous voyez ça, hein? donc, c'est des, des redites, c'est quelque chose, disons, qui s'installe et qui, qui nous vient vraiment de très très loin, c'est un plan qui nous vient de très très loin en ce moment et c'est le moment de réagir parce qu'on a une somme, il va y avoir un dévoilement énorme et on est tellement nous l'humanité à l'heure actuelle dans une mouise mais monstrueuse à, disons, à tous les points de vue, hein. on n'a jamais été aussi bas hein, quelque part. Euh, on reconnaît plus nos enfants, nos pères, non, enfin, je parle, disons, d'une façon générale. S'il y avait un observateur, disons, un extraterrestre qui regardait un petit peu le délire qui se passe sur le monde. Vous voyez, c'est un truc de fou. Donc, évidemment qu'il y a des gens de bonne volonté, hein, même s'ils se sont égarés dans des trucs et tout, parce que j'entends, ouais, tout ce qui est franc-mac, euh, c'est je suis désolée, il y a des gens qui s'égarent dans tout, il y a des gens qui s'égarent dans tout, vous n'êtes jamais égaré dans rien vous, tout le monde s'égare à un moment donné dans sa vie alors à partir du moment où il y a quelqu'un qui décrète oui ça le paquet, poum c'est à la poubelle, mais qui sont ces gens là pour dire des choses pareilles, hein il n'y a, a pas de, de bienveillance là à dire des choses comme ça ça ne fait pas tant de la main et nous on est peut-être vraiment dans notre sac à nous, on est peut-être on, on, on, on nous catalogue peut-être comme ça hein, vous voyez, moi personnellement en tant que tarologue, euh, vous voyez un petit peu je vais vous dire une chose euh, là aussi je rentre disons dans une catégorie et tout ils ne savent même pas ce que je fais, ils ne savent même pas ce que j'explique rien hein, du tout la plupart des gens et tout, donc en général euh, on parle de choses comme je suis peintre, euh, j'en reste là la plupart du temps parce que euh, euh, ça glisse Sauf pour des personnes qui sont, disons, un petit peu plus, ah, ouvertes, on va dire. Alors là, je peux en parler et donc on peut avoir des belles discussions. Hein? Comme avec vous, voilà. <rire> je vous jure, à la vie, c'est pas facile, hein? Alors, on fait avec les gens et tout, et puis c'est tout, hein. Alors, l'histoire, voilà, qui est à résumer là, pour le moment, c'est des gens, vous allez connaître des gens... Euh, ne, ne, ne, arrêtez de... Quand, quand vous allez, par exemple, il euh, y a quelque chose, c'est le discernement. Déjà le discernement. Quand une personne rencontre une personne, en général, la première chose, c'est qu'il y a un échange par rapport à une chose. Moi, je vais voir ma boulangère. Je, je vous donne un exemple. Hein, parce qu'elle me fait du bon pain. Elle me reçoit avec un sourire. Parce que je lui donne du bon argent, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un échange. Après, un petit peu plus, parce qu'admettons, euh, elle aime bien euh, les décorations florales ou des petits trucs, ou alors elle est complètement euh, allumée avec euh, euh, certains euh, chants ou chanteurs. Vous voyez, donc où, où on peut aller. Mais il y a d'autres trucs, par exemple ou, euh, euh, par exemple, où, où, où je, je, je me retrouve absolument pas du tout chez elle, voire même quelque part, « Ah, non, ça pourrait même me repousser. » Vous comprenez, cette boulangère, je vous dis, elle n'existe même pas. Je suis en train de vous raconter une histoire. Hein? Voilà. Donc, euh, l'histoire que je vais vous dire, c'est que je vais chez une personne pour, disons, quelque chose. Il y a naturellement un petit peu plus, mais je ne peux pas attendre de cette personne ou partir dans les délires de cette personne. Vous voyez, il y a des limites à avoir avec des personnes. Ça ne m'empêche pas d'avoir des bonnes relations avec cette personne soi-disant boulangère, vous voyez et ça, je le fais, disons, avec, par exemple, un tout bip, ça, je le fais avec quelque chose. Moi, par exemple, des gens euh, qui sont même sur Internet, qui discutent d'un sujet, puis après, qui débordent, euh, tout d'un coup, ça y est, ils sont géopolitiques. Alors qu'on parle, par exemple, euh, de euh, des problèmes de la France. Non, mais il faut arrêter, ils connaissent des fois même pas leur histoire de France à fond, même pas, vous voyez, je vais dire mais moi je connais, je ne connais pas à fond hein. mais enfin disons je vais pas tout d'un coup donner mon avis sur le monde entier etc etc il faut rester quand même surtout bon il faut être quand même euh, quelque part humble hein. euh, humble dans le sens euh, ok ça je m'arrête, si j'ai mes limites, je connais pas et lui je vois qu'il connaît pas et qu'il est en train de me, me balancer n'importe quoi des infos sorti, disons d'une personne disons qui n'est pas euh, expert en la matière, on va dire ça. Hein? D'accord? Et moi même les experts en la matière, j'ai vérifié au moins dix fois. <rire> Tellement que je suis <rire> avant de tirer une phrase. Bref, alors maintenant euh, là, on va repartir vers le 18e siècle. 18e siècle, oui, figurez-vous. On est toujours, toujours, toujours, disons, dans cette histoire d'édifice. L'édifice, parce qu'il a 16, donc Louis XVI, euh, nous renvoie, je vous ai dit, nous renvoyer à Louis XVI, disons, dans l'histoire de France, où il a été décapité, décapité, ça décapité, attention, hein, c'est pas bon. Hein. C tirer euh, la tête du corps, comme ça, euh, c'est quelque chose, disons, de... Euh, c'est diabolique, voilà, c'est tout à fait diabolique, c'est quelque chose qui est, c'est pas bon, du tout, du tout, du tout, c'est pas, c'est pas, enfin je sais pas comment vous dire, c'est, ça c'est noir qui s'exprime, donc croyez-moi que la révolution française, elle était pas saine du tout, Napoléon est sorti de là, hein, euh, lui qui ne retirait jamais ses bottes, hein, et qui avait été détecté comme étant un démon, oui, oui, par des gens qui avaient non seulement pas le nez, mais disons une science, disons un, un, un, une division des choses, on va dire, sans, sans aller plus loin. Hein, D'accord Comme Hitler aussi. Lui, il ne retirait jamais ses bottes. C'est rigolo ça, hein Là c'est pour ça, pour pas qu'on leurs pieds. <rire> Et qu'est-ce qu'il a fait, Napoléon Eh hein? ben, Napoléon, claque Il s'est sacré empereur tout seul. Mais ça ne vous dit rien, ça Mais, mais qu'est-ce que je suis en train de voir Le pape, il est venu pour sacrer Napoléon. Il a dit Coco, j'ai pas besoin de toi, juste tu te plantes devant moi, tu fais partie du tableau, je prends la couronne, poum, je me la mets. Et là on retrouve effectivement l'histoire de la Révolution française avec l'empereur Napoléon et le fameux papa. Ah ben alors ça c'est un truc de fou là. Et donc là on va comprendre que quelque part Napoléon récupère une forme obscure dès la Révolution et s'introduit, donc, introduit peut-être, ou se sert, bref, ça c'est une autre histoire, donc pour introduire, disons, redonner de la vie à un... <rire> Oula, va... oh là là, oh là, on va remonter loin là, mes amis. Hein, Napoléon, c'est 18e siècle, donc 1700 et quelques, 1789, bam, euh, le truc là. Mais là, écoutez-moi, Là, on fait le 18e siècle. Hein? Et là, ça me renvoie à Charlemagne, 810. Lui, il a été couronné en 810, je crois. Et, et, et ben, ça fait un 18 à l'envers. Mais c'est fou, ça. Et pourquoi je vous dis ça C'est parce que quand il a pris sa couronne, qu'il s'est mis sur la tête, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit Je me réfère, disons, non pas au roi de France ou Carolingien, mais. Euh, euh, euh, à Charlemagne, pardon, euh, pas au euh, Capitaine, à Charlemagne. Charlemagne, il faisait référence à Charlemagne. Eh ben là, maintenant, on va décortiquer un mot. Qu'est-ce que c'est qu'un franc-maçon Alors, on a vu la pierre. Oui, monsieur est assis sur une pierre. Mars le combat est assis sur une pierre. Hein, d'accord Bon, ensuite, là, on voit l'empereur. Hein, d'accord et là, on voit « franc-maçon hein? ». Qu'est-ce que c'est qu'un franc Eh bien, c'est un germain Qu'est-ce que vous croyez ?« Franc », ça veut dire « germain ». On vient du peuple germain. « Germanique », on vient du peuple germanique. On est euh, un aller-retour du peuple germanique. Quand la bonne femme, là, je vous ai montré, l'amoureux, où elle faisait comme ça, aller retour aussi... C'est là aussi, on y retourne, Allemagne-France, je vous l'ai dit, c'est quelque part, surtout cette année, l'année prochaine, il va encore quelques temps, ça va vraiment fuser dans les deux sens. Vous voyez, euh, ce qui a été bâti depuis, disons, la nuit des temps. Donc là, on remonte quand même à 8 siècles, 10 siècles avant. Aïe, aïe, aïe, mais c'est un truc de fou. Vous voyez un petit peu, on est dans un plan là incroyable où les taux se resserre, se resserre, se resserre. Je vous ai dit qu'en France, il y allait avoir une... Exp... Parce que la France, premièrement, elle est isolée. Vous ne le savez pas, vous croyez être libre. Vous êtes totalement isolé. Vous êtes confiné, vous avez les, les, les, les, les informations au goutte, même sur les autres pays. Votre, votre, votre avis est dirigé. Complètement. Alors ceux euh, qui hein, même même les réfugiés qui viennent en France disent mais non on savait pas que la France c'était comme ça si on avait su que c'était comme ça à la limite on serait même pas venus. Mais vous vous imaginez où on en est d'avoir d'entendre des, des, des, des, des trucs comme ça n'avez pas bah, tout ce qu'ils le disent parce qu'il y a des choses qui sont horribles aussi dans leur pays mais quelque part ils s'attendaient il ne s'attendait pas à ça. Point à la ligne. Il ne s'attendait pas à ça. Point à la ligne. Hein? C'est tout. Voilà. Alors, donc, eh ben oui, le fameux germain. Hein? Le fameux germain. Germain, ça vient de quoi Germe. Le même germe. Ah, d'accord. La France et l'Allemagne sortent du même germe. Donc là, quelque part, on est d'accord, il y a quelque chose, disons, de commun, France, Allemagne, où euh, ils ne peuvent pas euh, se, se séparer comme ça, il y a trop, ils ont trop de choses en commun, c'est tout, tout simplement. Il y a des choses immenses qui sont en commun, et là, s'il y en a un qui est sur le petit doigt, ça, fait, ça risque de, de, de faire effondrer tellement, tellement de choses... Euh, ils ont tellement d'accords, de machin et tout. Ils ont tellement de choses euh, que c'est pas, euh, pas du tout possible. Hein. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. C'est pas du tout possible. Hein. Euh, mais par contre, il va falloir y passer. Il va falloir y passer. Il va falloir euh, séparer, euh, séparer tout ça, un petit à petit. Voilà. Alors, donc, euh, et oui, parce que Charlemagne... Qu'est-ce qu'il avait, Charlemagne Mais il avait un royaume, une, immense hein, ça faisait goth, visigote, euh, trisogote ou autre chose, enfin bref, on s'en fiche, vous voyez, ça faisait vraiment, je dis ça en riant, je, je, je n'ai pas là pour faire d'histoire, euh, vraiment à fond, c'est juste pour vous euh, peindre un petit peu le, le tableau, donc, ouf, ça prenait, disons, vraiment dans l'Est, hein, et puis ça allait vraiment en France, du côté de l'Ouest, naturellement, comme ça. Donc, c'est ce qu'il voulait faire. C'était le projet, donc, de Napoléon. Et Napoléon, naturellement, à un moment donné, bah, il est mort, ça a été repris, le projet, il a été repris, il n'est pas tombé à l'eau du tout, du tout, du tout, du tout. Et naturellement, c'est toujours sa politique qui a euh, perduré. Nous vivons sous la politique, disons, euh, de, de Napoléon, et comme on dit, euh, liberté, égalité, fraternité, mes amis, euh, on parle de qui, de quoi Parce que, déjà quand il disait ça, ouais, c'était uniquement euh, chez les hommes, hein, les femmes, elles étaient de côté. Donc si vous voyez, on peut faire, on peut être égaux, disons, dans une certaine, dans une cellule. Puis les autres, ils crèvent, ça aussi c'est possible, hein, quelque part. Hein. Il faut quand même les mots, euh, bon, les sont sur les mairies et tout, mais bon, ben, ça concerne qui, j'aimerais bien savoir, hein, parce que là, ça ne correspond pas du tout à l'histoire. Alors maintenant, on va repartir, parce que c'est très important, là, je vous avais dit qu'il y avait, c'était une redite, donc, des dix plaies d'Égypte. Il y avait dix épreuves d'Abraham, il y avait dix, enfin bref. On va rester simplement sur un décret à l'heure actuelle où il y a le feu. On met du feu. On met de l'huile sur le feu aussi. Donc, les inondations. Attention aux inondations. Attention aux inondations. Bien. Alors, maintenant, on va voir qu'on a regardé le diable. On va regarder. Euh, Qu'est-ce qu'il y a, disons, dans cette, euh, dans cette, dans cette carte Eh bien, euh, cette carte, elle porte... C'est le mois de la lumière. C'est le mois de la lumière. Lucie, pour les Nordiques, alors ils font des bonbons, ils font des gâteaux, ils font des tas de choses. Ils allument de tous les côtés et tout. Il euh, y a... Y a alors, euh, la naissance de, de, de Jésus, alors même si on sait qu'il est, il est pas né, là, on ne sait pas exactement et tout. Bref, euh, on n'en sait rien. Du coup, les laïcs, ils ont mis Papa Noël et tout. Euh, bref, vous voyez, de toute façon, on va faire la fête, la fête, la fête. Euh, Peuple hébreu, alors, ils ont une fête sensationnelle avec des lumières et des lumières et des lumières. Et Léon, ben oui. Les lumières à Lyon également. Hein? Mais là, je vous ai dit qu'à Lyon, c'était bizarre. Hein? Moi, j'attends un, un, un truc que je ne souhaite pas. Je vous dis franchement. Euh, voilà. Bon. Euh, C'est la fête des lumières. Hein? D'accord Tout simplement la fête des lumières. Paris, la ville lumière. Lyon, des lumières. Aïe aïe bon, ben, euh, alors j'ai un petit trou, là, je suis partie, j'en euh, étais où Ah oui, et donc, pour euh, la pour cette pour cette fête, donc il faut beaucoup d'huile pour allumer les lumières, hein? hmm? bougies, lumière, de l'huile, la flamme, et tout, etc. Donc on va voir certainement de, de, énormément, disons, de révélations, et également il va y avoir des choses qui vont... Qui, qui, qui va nous éclater à la figure en disant « Mais là, on ne peut plus fermer les yeux, hein, tout simplement. » Et là, je repars maintenant, disons, à cette huile. Et oui, parce que là, on voit, euh, malgré tout, euh, que le fameux ermite, il s'illumine. Illuminati. C'est rigolo, hein Bien. Euh, en haut euh, de l'arche de Noé, il y avait également une pierre qui était spéciale et qui brillait pour donner de la lumière du jour. Voyez, donc c'est également un rappel. Hein on est d'accord et tout ça. Donc ça concerne naturellement, on est bien d'accord. Ça concerne tout le monde, ça concerne l'humanité, ça concernera en premier la France. Parce que la, la France va être beaucoup secouée. D'accord Par rapport au, à ce qui se passe même dans le monde. Hein, D'accord Alors, accrochez-vous. Et donc, ce fameux ermite, donc, euh, qui est le signe du lion, il est en face hein, du signe, donc, euh, du de, de verso, hein, le signe du Verseau qui est euh, la 18e. Carte. Alors là, on a la 18e carte, c'est le signe du Verseau. Et euh, ça correspond, euh, figurez-vous, à l'huile d'olive. Hein. L'huile d'olive, à la chrysoline. Alors, c'est pour oindre les prêtres, c'est pour oindre les rois. Vous voyez, donc là, un nouveau, mais c'est quelque chose de nouveau, euh, qui nous arrive, donc, avec euh, ce fameux Uranus en taureau, hein, d'accord Et là, pour le moment, on voit qu'effectivement, euh, là, on avait décrypté la carte, hein, avec les crevices et tout, et la justice, hein, le mois passé, hein, avec ces deux chiens qui se... ah qui se là. Et oui, parce que figurez-vous que nous, notre période, là, à l'heure actuelle, elle fait partie, disons, euh, c'est notre époque, c'est l'époque à tête de chien, hein, et on sait bien que les nazis c'était des loups, hein, voilà, il euh, y a beaucoup de choses, disons, euh, qui sont par rapport à ça, donc là, à nouveau, c'est une redite, hein, par rapport à l'huile euh, d'olive pour oindre. et là, maintenant, je vais vous dire quelque chose, et on va terminer sur cette petite histoire. J'en aurais d'autres à raconter, mais après on s'en sort plus. Euh, alors euh, l'huile, l'huile, euh, c'est le verso. Ouais. C'est l'huile qui apporte la lumière pure, pour oindre un roi, pour moindre, éventuellement aussi, euh, pour oindre un roi. On va, voilà, pour oindre un roi. Et, hum, naturellement, c'est très prophétique, hein, parce que on sait qu'il y a euh, toutes les religions, disons, l'annonce, qu'on attend un roi, un roi messie, un roi Christ, un roi... Aïe, ah aïe, aïe, aïe, non, non, non, non, alors là, je vais jouer avec les jeux de mots, parce que figurez-vous que là, euh, euh, vous le savez le saviez peut-être pas, Hein, mais il euh, y a plusieurs façons de dire euh, « Messie ». Alors, le Messie, regardez, je vous l'ai marqué ici, c'est du latin, le Christ, c'est du grec, et le « Machia, c'est de l'hébreu. Quand on parle « Messie »,« Christ »,« Machiar, naturellement, on évoque un esprit, l'esprit messianique, une époque messianique, ou également, disons, un personnage, une communauté, enfin, disons, un mouvement aussi, messianique. On est d'accord Et là, coucou, il y a l'huile qui tombe, là, 18. Vous voyez, on est. C est, c est, c est ça, ça tombe sous le sens et tout. Vous voyez ce que je veux dire Il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Mais là, on regardait, vous imaginez, on regardait la juste, disons, ce que pouvait. Euh, nous euh, dire la carte, l'ermite, la carte 9, l'ermite, disons, dans ses prophéties pour euh, euh, l'année, l'année 2018, donc euh, 2019 également, sachant que euh, on parle beaucoup euh, d'inondations et donc il y aura certainement euh, des, des redites, euh, disons, de, de grands coups de vie d'inondation, nettoyage. Ah, vous savez que la, le dernier déluge avec Noé, vous croyez que toute la terre a été sous l'eau Non. Euh, simplement les trois quarts. Hein C'est-à-dire que ben moi je me dis dans ma tête Ah, il y a les trois quarts. Ça veut dire que quelque part il y a un quart quelque part en réserve, hein, et voilà, je dis, bah ben, un quart, ça peut quand même euh, faire euh, du mal, hein euh, en inondation, vous imaginez, hein pouf, hein ça fait quand même, euh, ça fait du bruit, ça, hein ça peut faire des, ça, ça peut, ça peut faire, euh, ça peut faire du mal quand même, et pourquoi c'est arrivé c'est par rapport, disons, à toute cette débauche. Et surtout, c'est arrivé parce que les gens n'ont pas réagi. Dans le sens où ils ont trouvé, ils ont glissé petit à petit, sans réagir, vers une anormalité. Voilà Eh bien, mes amis je vous quitte là, je, je vais cesser ma vidéo là maintenant, et puis je vais je vais la mettre en ligne, donc, concernant les les prophéties de Nostradamus, hein, euh, et tout ce qui concerne l'actualité, et tout ce qu'a pu nous dire, donc, cette carte, donc, l'ermite, hein, dans notre actualité, à l'heure actuelle. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. Et n'oubliez pas hein, d'aller de, de, me voir sur mon site euh, wwwtaro des Donc, vous, là vous avez, vous avez toujours mon adresse aussi, yushkataro allez visiter ma boutique, j'ai écrit des bouquins, je vends mon tarot, etc., etc., Bref, eh bien, voilà, j'ai fait ma pub. J'ai réussi, j'y ai pensé. Allez, les amis, eh bien, je vous like. Hein? Au revoir et à la prochaine vidéo.